Bonsoir à tous euh, Un live parce que je voulais vous partager quelque chose qui est important pour moi euh, La semaine dernière j'ai vu une amie et euh, je lui ai parlé de quelque chose qui était important pour moi Je lui ai posé la question de comment moi je pouvais faire, je, je lui ai exprimé en tout cas l'envie intense que j'ai de vouloir contribuer à changer ce monde de vouloir contribuer à Participer, à améliorer, à changer ce qu'on est en train de vivre là Comment faire Comment intervenir euh, de manière euh, euh, concrète, de manière efficace Et en fait, cette question reste vraiment présente dans mon cœur. Et je crois que j'ai trouvé un moyen de vous aider, euh, vraiment. Un moyen de, de, de contribuer à changer ce qui se passe là, à la hauteur de ce que je peux moi, déjà. Donc si vous aussi, vous avez envie... Euh, de, de, de contribuer à, tout comme moi vous avez cet élan euh, de changer euh, ben ce, ce qu'on est en train de vivre là, euh, ben vous êtes la bienvenue. Euh, moi ce que je vous propose c'est de regarder la vidéo jusqu'en bas, jusqu'à la fin, afin que vous puissiez avoir tous les éléments. Euh, c'est vrai que ce, ce, ce, ce que je vous parle là me touche particulièrement, donc il a fallu que je plonge et que j'écrive tout. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais baisser les yeux parce que je vais lire mes notes, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Et, euh, et libre à vous de, de me rejoindre ou pas, d'être <rire> avec moi ou pas ce dimanche. Alors, la situation actuelle est ce qu'elle est. Elle n'est pas top, c'est notre réalité du moment. Et avant que les changements se fassent vraiment, c'est dans ce décor, dans cette scène que nous vivons. Et je ressens beaucoup de colère autour de moi. Je pense, aussi, je pense que c'est aussi positif de réagir, de ne pas être d'accord, d'être en colère. Seulement cette colère est nourrie par nos peurs, notre sentiment d'impuissance et d'injustice. Est-ce que vous pouvez l'observer, ça, chez vous Moi, je peux l'observer chez moi. Le besoin de liberté de certains devient comme un poison pour ceux qui ont un besoin de sécurité. Et inversement, le besoin de sécurité pour certains devient une absurdité pour ceux qui ont un besoin de liberté. Certains sont qualifiés de moutons et d'autres d'inconscients dangereux, voire de complotistes. Mais que de jugements, d'étiquettes qui nous séparent. Je vois la virulence dans certains échanges, je vois les jugements, les critiques, les insultes, justement parce que dans cet espace du cœur, et cet espace où la tolérance est, où l'acceptation de la différence est, a grandement besoin de se recréer en nous. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire Comment nous nous traitons mutuellement Est-ce ce monde que nous voulons construire ensemble pour nous, pour nos enfants Sommes-nous capables de rebondir de cette situation et de grandir ensemble dans la conscience Il est grand temps, mes amis, de créer de l'espace dans nos cœurs pour nous reconstruire différemment et intelligemment de nous construire, non à travers nos peurs, mais à partir de l'espace de notre cœur. Tu es ma mère, tu es ma sœur, tu es mon frère et tu es mon père. Et en chacun de vous, c'est moi que je vois, en réalité. C'est moi que je vois dans ta colère, c'est moi que je vois dans ton exaspération, et ce n'est que moi que je vois dans ton impuissance. J'ai envie d'embrasser toutes ces parts de moi, du plus profond de mon cœur, afin de retrouver la douceur de notre lien et t'accueillir dans ta vérité. Mon désir le plus profond est que nous puissions ensemble construire ce monde avec ce que nous sommes chacun, différents, unis par un même élan, unis par un élan commun, l'envie de retrouver la paix et la joie dans nos cœurs et l'envie de retrouver notre sentiment de sécurité et de liberté. Là, ici et maintenant, nous n'avons pas le pouvoir de changer cette situation, mais nous avons le pouvoir de changer la façon dont nous le vivons à l'intérieur de nous. Il ne s'agit pas d'accepter ce marasme, non. Il ne s'agit pas de changer, euh, pardon je, je vais reprendre, il ne s'agit pas là d'accepter ce marasme, non. Il s'agit de changer cet espace intérieur d'où la parole naît, et d'où l'action jaillit. Je vous propose donc ce dimanche 4 octobre à 10h sur Zoom une méditation guidée sur les nettoyages des émotions et un soin énergétique. Cette méditation vous fera le plus grand bien et vous aidera à vous libérer de vos peurs et de vos émotions, vos émotions négatives, à retrouver la paix dans votre cœur et aussi la foi en la vie, à retrouver votre lucidité pour agir avec votre cœur et non à partir de votre colère et votre peur, à créer un espace d'ouverture, de tolérance pour accepter et accueillir l'autre avec ses opinions et ses besoins propres et à augmenter votre fréquence vibratoire. Ce sera une méditation active dans le sens où vous allez venir, vous allez explorer vos émotions, prendre des notes et vous allez les traiter une par une. Et vous allez donc prendre en charge vos émotions et les transformer. Cette transformation de votre vibration intérieure aura un impact sur votre réalité extérieure. Car tout est vibratoire, tout est quantique. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir contribuer. Et si de cette manière vous parvenez à changer votre espace de vie personnelle, alors vous contribuez déjà à changer ce monde votre goutte d'eau dans l'océan aussi petite soit-elle l'essentiel est que vous fassiez votre part si cette vidéo fait sens pour vous partagez la mettez un commentaire ou un like moi je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à dimanche avec très grande joie je vous mettrai le lien pour l'inscription de la méditation si vous voulez vous joindre à moi et je vous dis à très vite au revoir